bonjour les filles bonjour à toutes Alors, je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui pour un live avec un thème super un thème vraiment cool bonjour gilles <rire> Donc voilà, je suis vraiment très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc vous le savez très bien. Bonjour Botem, bonjour Sarah. Donc vous savez très bien que quand c'est moi, on va parler des réseaux sociaux. Bonjour Mélec. Euh, donc voilà, euh, aujourd'hui c'est le thème des réseaux sociaux. J'attends un petit peu que vous vous connectiez. Bonjour Alexia. Les filles, c'est le printemps aujourd'hui. C'est le printemps, comment il fait Quel temps il fait chez vous Parce que nous... Je vous avoue qu'au Luxembourg, c'est pas top. Bon, après, vous me direz qu'on a l'habitude, mais on attend le soleil quand même avec impatience. Bonjour, Mielek. On attend le soleil avec impatience. Dites-moi, si vous êtes un peu plus au sud, si vous avez un peu de soleil, dites-nous qu'il arrive près de chez nous, <rire> s'il vous plaît. Bon, il y a déjà un peu de monde. Euh, les filles, je vous invite à rester... Bonjour, Bulle de beauté. Je vous invite à rester jusqu'à la fin... Euh, de ce, de ce live euh, parce qu'on va avoir des, des beaux cadeaux à vous, à vous offrir, on est très content de pouvoir vous offrir des cadeaux euh, donc voilà, il faut rester jusqu'à la fin pour savoir ce que c'est <rire> il fait gris en Normandie, bottom ouais, bah vous êtes aussi un peu dans le nord, donc j'imagine que c'est comme ça, mais bon on, au moins on n'est pas les seuls <rire> ok <rire> bon alors les filles, aujourd'hui on va analyser trois comptes de professionnels qui ont bien voulu se prêter au jeu euh, voilà, que je vais analyser un petit peu, regarder ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'elles peuvent améliorer, hein, c'est ça le but. Euh, en tout cas, sachez que euh, cette analyse, elle a lieu euh, vraiment dans un objectif de, de bienveillance. Euh, L'objectif, c'est vraiment que vous vous amélioriez, que vous puissiez développer euh, vos compétences sur les réseaux, euh, que vous ne soyez pas obligé de déléguer euh, cette partie-là qui coûte souvent un peu cher. Euh, L'objectif, voilà. c'est vraiment optimiser votre présence sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez euh, évaluer le retour hein, dans votre entreprise. Bonjour, Sublime Institute. Euh, donc, c'est parti. Donc, les trois comptes qui ont bien voulu se prêter au jeu, il s'agit donc de Bottom Institute, donc Tiffen, de Noémie Beauty Studio et de Beauty Melec. Donc, on va étudier un petit peu leurs trois comptes. Euh, en tout cas, je voudrais que vous sachiez déjà que ces trois comptes euh, qui sont plutôt euh, plutôt beaux, plutôt professionnels, qui sont plutôt bien tenus. Euh, voilà, c'est on a, on, a, on a eu la chance de que, que nos volontaires, voilà, euh, elles sont présentes sur les réseaux sociaux, on voit que c'est quelque chose qu'elles qu connaissent. Euh, mais évidemment, c'est jamais à 100% parfait. Donc là, l'idée, moi, c'est que je donne des indices, des petits conseils précis euh, sur voilà, là on a ça, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous, si vous faites aussi cette, cette même erreur ou si vous faites aussi ça, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer Donc euh, vous pourrez toutes euh, évidemment prendre euh, ces conseils pour vous, hein, vous allez peut-être vous reconnaître dans certains profils, donc c'est des conseils qui sont valables pour tout le monde. Mais on se base sur voilà, un, trois exemples en l'occurrence, euh, <coughs> voilà, donc c'est parti euh, déjà, oui, j'aurais quelques petites questions à vous poser. Alors, euh, euh, en particulier à, à Tiffany euh, Noémie et Melek, Mais vous pouvez toutes me répondre parce que moi, je suis, je suis un petit peu curieuse. Alors, j'aime bien savoir. Euh, D'abord, je voudrais savoir si vous utilisez des applications d'édition. Est-ce que vous utilisez Canva CapCut, d'autres applications. Dites-moi un petit peu si vous avez l'habitude voilà, d'utiliser des choses pour, pour éditer votre contenu ou si vous postez voilà, sans édition, si vous postez tel quel. Ça m'intéresse un petit peu de savoir. Euh, Dites-moi aussi si vous gérez. Euh, ah voilà, Beauty Melec donc utilise Canva, ouais, donc j'avais un petit peu remarqué en regardant votre compte. Canva aussi pour Botem, je m'en doutais aussi. Euh, donc c'est vrai que c'est très utilisé et vous faites bien parce que c'est une application qui est simple d'utilisation qui n'est pas réservée aux professionnels du graphisme hein, qui peut être utilisée par tout un chacun euh, donc franchement euh, c'est une bonne solution c'est une très bonne solution je vous encourage à continuer à travailler avec Canva euh, donc voilà je ne sais, euh, sais pas du coup euh, pour Noémie si elle utilise euh, Canva en tout cas ouais, Sarah aussi utilise Canva InShot aussi d'accord très bien Hello. Canva donc pour Noémie. j'ai également acheté un pack avec des templates beauté, c'est une bonne idée également, c'est une bonne idée, alors après faire attention euh, que vous puissiez éditer, que vous puissiez utiliser vos couleurs, votre typographie, ça c'est important et je pense qu'avec Canva, euh, même si vous prenez l'abonnement Canva, voilà, vous avez déjà euh, des choses, euh, tout est modifiable au niveau des couleurs etc, donc c'est vraiment... Euh, c'est vraiment bien. Canva Pro bah avoir la beau Elle vient de souscrire à Pro. Et Beauty mais pas encore utilisée. D'accord. et eh bien, écoutez, euh, on va voir. On va voir pour vous si ça va être intéressant à utiliser. Euh, ensuite, ma deuxième question, c'est est-ce que c'est vous qui gérez à 100% votre compte ou est-ce que c'est une employée Est-ce que vous faites appel à une graphiste, à un community manager Dites-moi un petit peu si, euh, si, voilà, si c'est vous qui gérez à 100% ou si, euh, si c'est quelqu'un d'autre et ma dernière question. Alors, Beauty Melec, elle gère à 100%. Ouais, d'accord. Euh, Botham Institute aussi. Très bien. C'est ce que je me doutais aussi. Donc, c'est bien. Euh, moi, je vous conseille... Et Noémie aussi. Je vous conseille, on, en, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais c'est d'essayer de définir un temps... Euh, un temps que vous consacrez aux réseaux sociaux. Sarah aussi, d'accord. Donc, voilà, euh, l'idée, c'est, si c'est vous-même qui gérez votre, vos réseaux, je sais bien que ce n'est pas votre métier, que vous, vous êtes technicienne, vous êtes dans le domaine de la beauté. Donc, essayez de définir, voilà, euh, moi, j'essaye de passer, voilà, deux, trois heures par semaine sur les réseaux. Il faut définir ce temps-là euh, pour votre stratégie. On y reviendra un peu plus loin. Et ma dernière question, c'est est-ce que vous avez déjà sponsorisé, fait de la publicité sponsorisée euh, via Instagram ou même via Facebook euh, Voilà, Parce que ça peut éventuellement être le sujet d'un prochain live. Je sais qu'il voilà, y en a beaucoup qui se demandent est-ce que c'est utile Il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait, qui n'ont pas forcément euh, eu de retour. Donc euh, c'est vrai qu'on pourrait en parler dans un live. Donc dites-moi un petit peu, est-ce que vous avez déjà testé Qu'est-ce que vous en avez pensé euh, voilà. Sur Instagram, Mélèque, d'accord, elle fait des... Et voilà, non pas encore pour Botem Institut. Bon, vous pourrez toujours me dire en message, pas encore non plus pour Noémie. Vous pourrez toujours me dire en message, voilà, si, si vous avez eu des retours pour celles qui ont essayé, ce que vous en pensez, et surtout si vous aimeriez qu'on en discute tout ensemble lors d'un live. Voilà. Merci en tout cas pour, pour vos réponses. Et Sarah aussi y a utilisé il y a, il y a très longtemps. Alors, c'est vrai que ça a beaucoup changé, hein, la publicité sponsorisée. Euh, il change régulièrement euh, la façon dont, euh, dont, dont vos publicités sont, sont diffusées. Et euh, voilà, il s'améliore d'année en année. Donc, euh, voilà. on y reviendra si ça vous intéresse lors d'un prochain live. En tout cas, euh, en ce qui concerne les trois comptes que nous allons étudier, mais également d'autres euh, comptes que j'ai voilà, que que vu passer, j'ai quand même constaté qu'il y avait des problèmes récurrents. Je pense notamment à la fréquence où vous postez. Souvent, voilà vous allez poster deux fois pendant une semaine. Après, la semaine d'après, il n'y aura plus rien. Euh, la semaine d'après, il y aura trois postes. Encore après, plus rien. Il faut bien comprendre que euh, vous devez être régulier. D'abord, pourquoi Pour l'algorithme. Parce que l'algorithme, il aime bien que vous soyez régulier. Ça va lui permettre de vous rendre visible à de personnes si vous êtes régulier si on voit que voilà ah bah je sens euh, je parle je parle comme si j'étais l'algorithme je sens que cette personne là euh, elle poste régulièrement je vois très bien que deux fois par semaine elle poste euh, elle est régulière elle est souvent sur instagram c'est bien je vais la rendre visible c'est un peu comme ça que ça fonctionne hein. euh, donc faites très attention à la période à la fréquence pardon euh, l'idéal pour un institut je dirais que l'idéal en prenant en compte, voilà, que ce n'est pas votre métier, que vous n'utilisez pas tout votre temps pour ça, une, un à trois postes par semaine. Euh, L'idéal, encore une fois, c'est aussi de diversifier les postes, carrousel, photo, réel, voilà, faire différentes choses, mais voilà, un à trois postes par semaine, et vous allez... Non, les stories, c'est encore autre chose. Là, je parle uniquement des, des postes, euh, beau Les stories, ça va être tous les jours. Il va falloir faire... Attends, on y reviendra, mais... Voilà. Pour tout ce qui est publication dans le feed, euh, il faut une fréquence. Si vous, entre une à, deux fois par, euh, une à trois fois par semaine, ça va dépendre de quoi bah, Simplement du temps, comme je vous disais tout à l'heure, du temps que vous estimez euh, pouvoir dédier aux réseaux sociaux. Ce n'est pas la peine de surestimer, de se dire « oui, bah, je, vais, je vais passer quatre heures sur les réseaux sociaux » alors qu'en vérité, vous savez que vous ne les avez pas les quatre heures. Le mieux, c'est du coup de se dire « bon, moi, j'ai que une, deux heures par semaine à dédier aux réseaux sociaux ». Dans ces cas là vaut mieux faire du contenu de qualité donc prendre cette heure ou ces deux heures là pour créer une publication par semaine voilà, vaut mieux peu mais de qualité que beaucoup et voilà qui est pas forcément très qualitatif pas forcément très professionnel donc voilà une fréquence si vous vous dites une fois par semaine très bien bah, toutes les semaines il faut penser à poster c'est très important euh voilà, ensuite, la, la, le deuxième problème récurrent que j'ai rencontré, euh, pareil, hein, c'est euh, chez beaucoup d'entre vous, pas uniquement, euh, pas uniquement Noémie, Melek, etc. C'est vrai que, par, par contre, Botem ne fait pas partie de ça, parce que voilà, c'est concernant les légendes. Alors, c'est vrai que euh, vous pourrez alors regarder un petit peu les légendes que, que Botem propose, mais c'est vraiment un, un, un bon exercice que, que vous faites. Là, Tiffen, c'est vraiment bien au niveau de vos légendes. Mais c'est vrai que, de manière générale, c'est quelque chose qui est trop souvent négligé. Euh, vous allez souvent, voilà, vous vous dites euh, « Bon, euh, c'est qu'un poste, euh, une citation que je vais mettre, donc je n'ai pas besoin forcément de mettre de légende. » Eh bien, c'est faux. Il faut toujours mettre une petite phrase. Euh, si c'est un poste, voilà, assez, assez simple, assez basique, une petite phrase. Mais si vous allez poster un avant-après, là, vous pouvez, vous pouvez vraiment en profiter pour montrer votre expertise, pour montrer de quoi vous parlez. Je pense par exemple une pose d'extension de cils, certaines, voilà, vous allez mettre simplement euh, difficultés, euh, c'était peut-être euh, la forme de... Voilà. Donc je disais, euh, voilà, vous pouvez dire, voilà, les difficultés que vous avez rencontrées, voilà, là, l'œil de ma cliente était dans cette forme-là, on a dû trouver une pose qui allait vraiment euh, embellir son regard sans, voilà, sans faire tomber ses paupières. Moi, je ne suis pas technicienne, donc peut-être que ça n'a aucun sens. Mais l'idée, c'est dans les légendes, surtout, surtout sur vos postes avant, après, c'est de montrer votre expertise, de montrer de quoi, vous, de quoi vous parlez, que vous savez de quoi vous parlez, euh, que vous êtes une experte dans le domaine, une professionnelle. Euh, voilà, donc l'idée, c'est de, voilà, de parler un petit peu. Vous pouvez parler des, des soins aftercare. Voilà, par exemple, après la, une pause d'extension de cils, vous pouvez très bien dire les filles, sachez que les, les, les extensions de cils s'entretiennent pour se faire un shampoing. Voilà. L'idée, c'est d'apporter de la valeur ajoutée, du conseil, des astuces et de montrer un petit peu votre expertise. Donc, les légendes, les filles, on fait attention et on n'est met pas rien. Même un émoticône aussi, c'est pas assez. Il faut au moins une, au moins une petite phrase. Voilà. Euh, et le troisième problème récurrent que j'ai pu remarquer, c'était euh, concernant... Euh, le manque d'identité, je et le manque de stratégie. Le manque de stratégie, encore, c'est quelque chose que je peux comprendre et que vous pouvez travailler au fur et à mesure. Par contre, le manque d'identité, là, on parle de voilà, vos couleurs, vos typographies, votre logo. Tout ça, ça va définir votre entreprise. Ça va définir qui vous êtes en tant qu'entreprise. Donc, il faut que ce soit bien défini. Euh, souvent, voilà, on me dit, euh, « Oui, mais moi, euh, si, mes couleurs, c'est euh, beige et, et blanc. Euh, » D'accord, mais... Les couleurs ça doit être très précis parce que des beiges il y en existe une palette immense. Et donc ça se... Les couleurs elles se définissent avec un petit code. Vous avez peut-être déjà vu, hashtag avec six chiffres et lettres derrière. Ça, c'est un code couleur. Il faut garder tout le temps le même. Euh, voilà, moi je conseille 3-4 couleurs maximum par identité, par, par, par entreprise, en fait, par institut. Vous avez trois, quatre couleurs qui définissent votre institut. Euh, mais il faut que ces couleurs-là soient précises. Euh, je pourrais toujours vous expliquer si vous voulez plus d'informations à ce sujet vous pouvez toujours m'écrire je pourrais toujours vous expliquer un petit peu comment définir les couleurs où est-ce que vous trouvez votre code couleur Voilà, on pourra en reparler mais l'identité visuelle c'est très important vous voyez bien que sur le compte autour du regard on a toujours le même rose et si on mettait beaucoup de roses différents bah, tout de suite ça paraîtrait pff, moins cohérent moins joli Voilà, donc on essaye d'être cohérent avec les couleurs c'est pareil pour les typographies les formes, est-ce que vous avez plutôt des formes arrondies, des formes carrées Tout ça, il faut être un peu cohérent. Euh, ça demande un petit peu de travail en amont, c'est vrai. Euh, mais vous pouvez toujours vous faire aider pour cette partie-là. Parce que voilà, c'est quand même important. Ça va définir un petit peu euh, bah, votre identité aux yeux des gens. L'idée, voilà. c'est que les, les personnes qui regardent par exemple votre story, eh ben, elles se rendent compte qu'elles sont chez vous, non pas en lisant euh, votre nom en haut, mais en, en regardant les couleurs. « Ah, je reconnais tout de suite, ça, c'est autour du regard. » C'est ça, l'idée. Donc, essayez d'avoir euh, voilà, une vraie identité de, de marque. Bon, c'est parti. On va, par on va passer à l'analyse détaillée des trois comptes. Euh, donc, on va commencer par le compte de Botem, de, de Tiffen. Bon, J'espère que c'est pas trop stressant pour vous. Je le rappelle, c'est un, un objectif de bienveillance. c'est que des conseils, des astuces, des petites choses à savoir. Euh, J'ai bien conscience que c'est pas votre métier et que voilà, vous, vous, vous ne savez pas tout. C'est normal. Moi, je suis là pour vous aider. Donc, c'est parti. On y va avec Botem Institute. Donc, je retourne mon écran. Hop. Alors, dites-moi hein, si vous voyez bien, si vous voyez pas bien. Dites-moi un petit peu. Donc, on est ici sur le compte de Botem. On va commencer donc par étudier euh, la bio. Alors, la bio, c'est toute cette partie-là. Donc ça comprend euh, la photo, le nom, la petite description, euh, les éléments à la une, etc. Donc on va voir un petit peu toute cette partie-là pour Bottem, pour Tiffen. Alors d'abord la bio, euh, déjà la photo est super jolie, le logo il est très beau. Je ne sais pas, vous pouvez me dire peut-être Tiffen si c'est vous qui avez créé le logo ou si c'est euh, un graphiste. Euh, voilà parce que je trouve que c'est vraiment joli. Euh, les couleurs sont belles aussi. Ma seule petite remarque à propos de la photo, alors je, je pense que vous ne voyez pas sur l'écran, mais il y a justement euh, une petite phrase en dessous du nom botem. Et cette phrase-là, malheureusement, elle n'est pas lisible. Alors euh, ma collègue Carla euh, a bien voulu décrypter pour moi. Parce que voilà, moi j'ai pas une, euh, une vue parfaite, mais euh, voilà, c'est écrit la douceur du bien-être. Donc euh, je considère que c'est un petit peu votre baseline, puisqu'on la retrouve ici, c'est un petit peu voilà, euh, votre phrase d'accroche. Moi, je vous conseille, pour qu'elle soit un peu plus lisible, de la mettre de la même couleur que Botem. Voilà, ça va donner un petit peu plus de contraste et elle sera lisible. Parce que là, elle est là, mais on ne la voit pas. Donc, soit on l'enlève totalement, soit on, on met la couleur de la typographie Botem euh, pour, pour donner un petit peu plus de contraste. C'est mon premier avis. Vous êtes passé par une graphiste, hein, oui, Botem, oui. Bah, je m'en doutais parce que c'est vraiment une très belle réalisation. Euh, J'imagine qu'elle vous a donné une charte graphique, c'est-à-dire euh, voilà, les règles avec euh, les typographies, les couleurs à utiliser. Donc là, c'est là que vous pourrez retrouver euh, les codes couleurs et, euh, et c'est très très bien euh, parce que vous allez pouvoir être cohérent euh, sur tout votre, euh, votre feed. Donc ça, euh, la photo, voilà, très bien. Je conseille juste pour la baseline de changer la couleur. Le nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur, c'est celui-ci. À ne pas confondre avec le nom. Le nom qui est celui-ci. Donc, le nom d'utilisateur de Botem Institut, c'est très bien. Il y a Institut, donc on sait de quoi on parle. Botem, votre nom, simple, facile à retrouver. C'est très bien. Euh... Ensuite, le nom. Alors, le nom, c'est la douceur du bien-être. Moi, je conseille, ici pour Botem, de remettre Botem devant. Botem, avec un petit tiré, une barre verticale, et puis la douceur du bien-être. Ça, tout votre nom, je pense que ce serait... Euh... Peut-être plus cohérent, on pourrait revoir ici votre nom. C'est quand même euh, l'élément principal de votre identité, hein, votre nom. Donc euh, il faut qu'il apparaisse quand même assez. Euh, ensuite, donc on voit beauté cosmétique et soins. Alors ça, pour celles qui ne l'ont pas mise, c'est uniquement pour.. Enfin, Il faut avoir un compte professionnel pour pouvoir le mettre. Et c'est Instagram voilà, qui vous propose des domaines d'activité. Donc beauté cosmétique et soins, évidemment, c'est très bien très bien choisi pour, pour le domaine d'activité. Et euh, ce qui est très bien avec euh, donc, euh, la bio de Botem, de, de, de Tiffaine, c'est qu'on a tout de suite euh, sa localisation. Donc ça, c'est très important parce que vous n'allez pas forcément être intéressé par euh, toucher des personnes qui se trouvent à des centaines de kilomètres de chez vous. Ce n'est pas forcément l'objectif. Donc, mettre tout de suite votre localisation, ça permet de savoir, est-ce que je peux, moi, aller chez Botem Institute bah, Ça va faire un petit peu loin pour euh, du Luxembourg. Mais bon, vous voyez un petit peu le principe. L'idée, c'est de savoir dans quelle localisation elle se trouve. Euh, c'est une information très importante pour vos clients. Ensuite, voilà, soin du corps, soin du visage, soin de beauté. Pareil, c'est très bien. On comprend tout de suite euh, quel est le domaine d'activité. Donc, ça, j'adore. Euh, botem elle a même pensé à mettre euh, l'identification de ses fournisseurs, de, de, des marques avec lesquelles elle travaille. Ça aussi, c'est vraiment un bon point. Euh, sachez, par exemple, pour celles qui travaillent avec Autour du regard, euh, si vous souhaitez mettre dans votre bio euh, autour du regard officiel euh, vous bénéficierez euh, voilà, d'une réduction mes collègues revient, reviendront vers vous et euh, vous bénéficierez d'une réduction si jamais euh, voilà, on apparaît dans votre bio euh, c'est bien pourquoi voilà, certaines, euh, certaines clientes connaissent les marques de cosmétiques et donc ça va vous donner de la légitimité de les afficher euh, on, va, on, va vous mince, on va vous faire confiance peut-être un peu plus facilement donc, euh, donc voilà, c'est assez intéressant. Euh, et ensuite, voilà, prendre rendez-vous avec euh, le lien. Donc ça, c'est le call to action. C'est comme ça qu'on va demander euh, aux internautes de passer à l'action. Donc là, elle, elle propose aux filles de prendre rendez-vous. Et elle a mis donc un lien, on va cliquer dessus quand même, un lien Calendes, qui est très bien. Euh, il y a les informations euh, sur, son, sur son entreprise ici, ses informations de contact, ses accès... Vraiment, voilà, on voit même une photo de son institut, une petite présentation ici. c'est vraiment très bien. Euh, les horaires, la map. Voilà, donc euh, Calendes, je, je ne connaissais pas, je ne sais pas si c'est un service payant. Euh, en tout cas, euh, bonne surprise. C'est vraiment, c'est vraiment très propre, très professionnel. Donc c'est très bien. Euh, donc voilà pour la partie un petit peu bio. Ensuite, on va regarder ce qui se passe à la lune. Alors. Déjà, la première chose que je peux dire par rapport aux éléments à la une, c'est que je pense qu'il faudrait uniformiser un petit peu les couvertures. Euh, ce qui se fait beaucoup, c'est de mettre un petit pictogramme, par exemple, euh, rehaussement, voilà, mettre un petit pictogramme de cils, euh, voilà, dans, sur un, avec vos couleurs de votre logo, euh, sur le fond beige, avec le, le pictogramme euh, un, de cette couleur-là, un petit peu orangé, voilà, et de créer des couvertures pour chaque euh, une. Ça, c'est un conseil que je vais vous donner parce que ça va... Pareil, ça va rendre un petit peu votre compte un peu plus professionnel. Euh, et puis, ça va uniformiser. Ça va rendre ça beaucoup plus lisible et beaucoup plus joli, esthétique à l'œil, en fait. Euh, vous pouvez faire ça sur Canva hein, aussi. Il n'y a pas de problème. Je regarde un petit peu les messages. Si vous m'avez écrit... Non, c'est très bien. Euh, donc, voilà. Euh, pareil, pour au niveau des titres, des unes, Là, c'est dommage euh, parce que, voilà, tout est coupé. Alors, je sais que ce n'est pas, pas de votre faute, évidemment. Mais du coup, il faut réfléchir à des, à des mots plus courts. Par exemple, « de cils, vous pouvez très bien mettre « lash lift ». C'est vrai que c'est la traduction anglaise, mais euh, c'est un mot qui est un petit peu rentré dans, dans, dans, dans le vocabulaire français et tout le monde comprend de quelle prestation on parle. Donc là, vous pouvez mettre « lash lift ». Ici, vous, vous pouvez très bien mettre, par exemple, euh, « soins et tarifs ». Parce que là, le problème, c'est que... Alors, quand on clique dessus, hein, on voit bien qu'on parle de vos tarifs. Voilà. De, de vos soins et de vos tarifs. Donc, moi, je vous conseille de mettre euh, soins et tarifs. Comme ça, les, les filles, elles savent tout de suite qu'elles peuvent retrouver vos tarifs ici. On, on voit le mot tarif. C'est ça qui est important. Puis, institut, c'est très bien. Euh, donc, voilà. Réduise, essayez de, de prendre les titres les plus courts possibles, avec les moins de caractères possibles, euh, pour simplement faciliter la lecture de vos clientes. Hein. Euh, en ce qui concerne le contenu que vous avez, euh, que vous avez posté à la Une, euh, c'est propre et professionnel. Euh, on voit qu'il y a une identité vraiment bien définie. Hein. Ça ne m'étonne pas si vous êtes passé par une, une graphiste. Euh, les couleurs sont harmonieuses. Le design, ça donne vraiment envie de lire. Hein. Je pense notamment, voilà, ça donne vraiment envie de lire. C'est joli. Même s'il y a beaucoup de textes, voilà, ça donne envie. C'est propre, professionnel, donc... Euh, on aime beaucoup, c'est très bien. Euh, Oups, où est-ce que je suis allée encore Voilà. Ok, donc voilà pour euh, la petite bio, euh, les petits éléments que j'ai à dire. N'hésitez pas hein, à, me, à me poser des questions si vous en avez euh, directement en live. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Ensuite, on va passer donc au feed. Donc le feed, c'est tout ce que vous allez poster et qui va rester indéfiniment, hein, à, la, à la différence des stories. Donc, euh, le point positif sur le feed, euh, bah, c'est que vos couleurs, voilà, elles sont douces, c'est harmonieux, euh, c'est moderne. C'est des couleurs, euh, c'est vrai que le beige, c'est très prisé en ce moment pour euh, euh, les instituts de beauté, c'est à la mode. Donc, euh, vous avez, voilà, vous avez un, un joli feed, très harmonieux. Euh, voilà, les, les couleurs, les formes, vous voyez, on remarque que on retrouve cette forme arrondie. Euh, à plusieurs endroits donc c'est quelque chose qu'elle va pouvoir réutiliser Voilà, elle est dans des formes rondes euh, tiffaines euh, <coughs> donc c'est bien mais on imagine par exemple qu'ici aussi le 10 elle aurait pu aussi le mettre dans un rond il faut penser à ça quand vous créez vos, vos visuels euh, voilà. on voit ici qu'on a aussi l'arrondi mais on aurait très bien pu l'avoir ici je sais pas si vous voyez bien ma, ma souris ouais. donc voilà vous pouvez aussi la voir ici euh, voilà donc Franchement, on, on, on voit qu'il y a un vrai travail d'édition hein, derrière ce profil. On voit euh, qu'il qui, y a du temps de passer. Euh, et Stephen m'avait dit que c'est vous-même qui faisiez tout ça. Donc, vraiment, bravo. C'est plutôt un beau feed. Euh, après, j'aurais quand même quelques conseils pour améliorer tout ça. <rire> euh, déjà, alors vous pouvez peut-être le remarquer, il y a beaucoup de textes euh, dans, dans tout le profil. On remarque vraiment beaucoup de textes. On a ici, ici, voilà, ici. Donc, ça peut alourdir un petit peu le visuel. Euh, surtout pour les, voilà, les trois postes-là. On a trois postes où d'affilée, il y a vraiment pas mal de texte. Euh, donc, sachez que voilà, vous n'êtes pas... Comme je disais tout à l'heure, les légendes, c'est important. Et c'est important aussi parce que justement, vous allez pouvoir éviter de mettre du texte sur vos visuels et préférer le mettre en légende. Euh, je pense notamment, voilà par exemple ce poste, ce poste là, Hop. <rire> on voit mieux ce poste là par exemple je concours, euh, je pense qu'il n'était peut-être pas nécessaire de mettre cette partie là sur le visuel. Chaque personne qui joue un petit peu à des jeux concours sait très bien que les modalités d'inscription de participation aux jeux concours souvent sont dans la légende. Donc vous n'êtes pas obligé de le mettre ici. Et vous aurez économisé un peu de place, euh, un petit, vous, vous aurez un visuel beaucoup plus aéré. Donc voilà, on essaye d'éviter de mettre beaucoup de texte, même je pense aussi à ce poste-là. Voilà, ce poste-là, euh, vous auriez simplement mis « Pourquoi faire des soins visage ?» un peu plus bas à, à ce niveau-là. Et il n'y avait pas besoin de mettre toute cette partie-là. Parce que c'est une question, ça c'est très bien de mettre une question quand on a un carousel, de mettre une question dans la première image donc c'est une question qui donne déjà envie de lire la suite. Et c'est dommage de donner déjà toutes les réponses-là. L'idée, c'est qu'on veut que voilà, on veut que les filles aillent voir un peu par la suite, aillent voir ce qui se passe. Euh, donc, on ne va pas donner les réponses tout de suite. On va jouer un petit peu sur le suspense et mettre seulement « Pourquoi faire des soins visage ?» et la personne qui veut en savoir plus, elle devra regarder la suite. Vous voyez Voilà, ça, c'est l'idée. Donc, pensez à ne pas surcharger vos visuels en texte. Euh, ça c'était la première chose euh, par rapport à Tiffen. Euh, la, deuxième chose que je peux, euh, la deuxième remarque que je peux un petit peu faire sur ce profil, euh, c'est qu'il n'y a pas encore de réel, de, de, de courtes vidéos. Euh, alors je comprends un petit peu pourquoi, parce que j'imagine, voilà, on, on peut remarquer que euh, euh, voilà là, le premier poste date d'il y a 14 semaines, donc c'est assez récent. Euh, j'imagine que c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas encore de vidéos. Euh, mais sachez que c'est un, un format qui plaît quand même beaucoup euh, au, et aux internautes et à Instagram lui-même. Euh, donc, euh, pour gagner en visibilité, n'hésitez pas à faire des vidéos, des réels. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment euh, un format qui va pouvoir euh, vous faire gagner en visibilité. Et enfin, la, la, la dernière petite remarque euh, que je peux faire euh, par rapport à, à, à, Bot à Botem, donc Tiffaine, euh, ce serait voilà qui manque de avant après ça j'imagine c'est pour la même raison que précédemment c'est parce que voilà c'est encore assez récent peut-être qu'il qu que vous n'avez pas eu le temps de faire vos photos que vous n'avez pas encore eu euh, voilà la possibilité de le faire mais euh, c'est très important de montrer vos avant-après de montrer votre travail vos résultats euh, donc voilà moi je vous conseille vraiment euh, de le faire au plus vite euh, les avant-après, ça doit être le type de poste qui serait majoritaire sur votre compte, qui doit être majoritaire sur votre feed. Euh, par exemple, si, si vous décidez de poster trois fois par semaine, ben, il va falloir au moins un ou deux euh, avant-après euh, par semaine. Voilà un petit peu près. Euh, également, j'ai vu que vous avez posté des avis. Alors, ça, c'est très bien parce que euh, euh, vos futures clientes, elles vont regarder les avis. Elles vont. Elles vont euh, euh, comment dire elles vont se baser sur vos avis pour, pour se faire une idée euh, de votre travail. Donc, c'est bien de les avoir publiés. Hein. Il y a, on voit qu'il y a deux postes. Hein. Il y en a un ici et un un peu plus haut. Euh, alors, c'est très bien. La seule petite remarque, c'est que je trouve qu'ils sont trop rapprochés. Euh, vous voyez, là, vous allez reposter un poste et ils sont sur la même ligne presque. Donc, euh, je pense que pour les avis, vous pouvez le poster... Euh, euh, plus pas aussi rapprochés les uns des autres. Voilà ce que je veux dire. Euh, un petit peu diluer euh, les avis dans le temps. Et vous pouvez en attendant, je pense, faire une une, avis cliente, et ici, euh, faire avec un peu le même visuel, forcément, en format vertical, plus adapté. Mais voilà faire une une, les avis, et de temps en temps, vous pouvez toujours continuer de poster euh, les avis dans le feed, hein, c'est pas un problème. Simplement qu'ici, je trouve qu'ils sont très rapprochés, et comme on a déjà ce problème de, de texte, de, de, de présence euh, de texte, voilà on peut réduire, on peut euh, diluer un petit peu dans le temps la publication des avis. Et puis, une dernière petite chose, alors ça, c'est vrai que... Je me retourne, je vais, je vais vous regarder. C'est vrai que c'est récurrent aussi, euh, beaucoup d'entre vous ne mettez pas de localisation dans vos publications, quand vous postez quelque chose sur Instagram, vous avez la possibilité de mettre le lieu. Et ça, je vous conseille de le mettre. C'est très important, ça va permettre à Instagram de vous montrer à des personnes, de vous rendre visible à des personnes proches de chez vous. Donc euh, voilà, c'est important quand même de mettre une localisation sur toutes les publications. Ça, c'est un problème que, euh, alors il y a Tiffen qui a ce problème, mais il y a aussi Noémie et il y a aussi euh, Mélec qui a ce problème. Et beaucoup d'entre vous ne mettez jamais la localisation, donc pensez à le faire, c'est important. Euh, voilà, donc on repasse sur le compte, donc on vient de voir un petit peu euh, le feed et euh, donc on va regarder un petit peu les légendes euh, donc je vous disais tout à l'heure que Botem, voilà, elle avait, euh, elle avait euh, ce point positif d'avoir euh, une bonne stratégie de légende, donc c'est quoi c'est qu'elle écrit toujours quelque chose déjà euh, elle renvoie systématiquement dans la bio parce que voilà, sachez que ça, c'est important de savoir aussi. Je vais me retourner encore pour vous le dire, mais <rire> il n'y a pas de problème, Botem. Ça me fait plaisir de vous donner tous ces conseils. Euh, sachez que dans les légendes, vous ne pouvez pas mettre de lien cliquable. Si vous mettez un lien dans la légende, la personne, elle ne va pas pouvoir cliquer dessus, elle ne va pas pouvoir aller voir. Donc, ce que fait Botem, et ce qui est très bien, c'est, voilà, découvrez. Je vous lis, je vous lis parce que vous ne pouvez certainement pas lire. Découvrez l'ensemble des soins visage sur Botem Calendes, lien en bio. Donc là, elle, elle... Euh... Elle, elle dit simplement à ses internautes qu'ils ont juste à retourner dans la bio pour avoir toutes les informations qu'ils désirent. Ça, il faut penser à le faire et c'est très bien de l'avoir fait pour, pour Tiffen. Euh, ce qui est bien aussi euh, chez Tiffen, c'est qu'elle utilise les hashtags, euh, les hashtags voilà, de localisation. « Quand »,« Ma ville »,« Quand ». Ça, c'est très bien aussi parce que souvent, on peut être retrouvé comme ça grâce à des hashtags de localisation, donc ça c'est un bon point supplémentaire et euh, enfin euh, Tiphaine a l'habitude aussi de diversifier ses hashtags, elle ne met pas toujours les mêmes elle met des hashtags en fonction de ce qu'elle poste euh, voilà par exemple les avis euh, à c'est review voilà elle a mis hashtag review, elle met pas les mêmes hashtags partout euh, parce que les hashtags dépendent du thème de votre publication donc c'est important aussi de ne pas mettre toujours les mêmes je bois un petit coup. <rire> voilà, parce que je bois beaucoup. Je parle beaucoup, donc <rire> j'ai besoin de m'hydrater. Euh... Ah oui, j'ai juste. Alors, le seul petit conseil que je peux donner à Tiffen par rapport à ces légendes, euh, c'est que. Voilà, on va par exemple aller sur Baïja, voilà. C'est ici. Euh, vous avez mis donc hashtag Baïja. Euh, c'est bien, vous pouvez continuer à le mettre. Ah si, vous l'avez identifié ici. Ah, c'est très bien. Mais alors j'ai vu quelque part. Il me semble avoir vu quelque part que la marque n'était pas identifiée. Bon, c'était peut-être pas chez vous. Excusez-moi, en tout cas. Mais en tout cas, je vous le dis, les filles. Euh, souvent, vous mettez, euh, par exemple, hashtag autour du regard officiel. Mais vous ne nous identifiez pas. Alors, le hashtag et le arrobase, ce sont deux choses différentes. Vous pouvez très bien mettre les deux. Mais préférez quand même le arrobase, c'est-à-dire l'identification. Pour, voilà, pour qu'on soit retrouvé ici. Euh, C'est important aussi de ne pas confondre les deux. Donc, euh, voilà, c'était pour... Euh, la, petite, euh, la dernière petite phrase à propos du feed et des légendes. On va passer aussi ensuite aux stories euh, de, de Tiffany. Euh, alors, j'ai pu voir euh, vos stories ici, euh, mais c'est vrai qu'on va aussi avoir un problème au niveau de la fréquence euh, des stories. Les stories, il faut que vous, les, vous postiez des stories tous les jours où vous travaillez. Euh, par exemple, vous ne travaillez pas le lundi, vous ne mettez pas de story le lundi, c'est euh, pas un problème du tout, mais mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on doit avoir des stories. Euh, vous pouvez mettre un bonjour, vous pouvez mettre euh, euh, votre to-do list, les rendez-vous que vous avez aujourd'hui, euh, vous pouvez prendre une, une petite photo, par exemple, toute bête, hein, mais un truc comme ça, en story, voilà, pour votre pause café. Euh, très simple, mais essayez de montrer euh, toujours ce que vous faites euh, en story, ce que vous êtes en train de faire et vous pouvez, alors ça c'est très important montrer votre visage montrer qui vous êtes euh, vos clientes, euh, on est quand même dans le domaine de l'esthétique, dans le domaine de la beauté c'est important euh, qu'elles puissent voir votre visage, qu'elles puissent euh, mettre euh, un, un visage sur, sur une voix ou sur un nom donc le plus possible on essaye de montrer son visage en story euh, donc voilà, euh, pour, pour vous Tiffany j'ai pas forcément vu euh, votre visage, si je crois, dans l'institut, à la fin. Euh... On regarde un petit peu. Voilà, j'imagine que c'est vous. Donc ça, c'est très bien. Vous pouvez, faire, vous pouvez développer ces postes-là parce que voilà, c'est toujours sympa. Les gens aiment vraiment voir ces choses-là. Euh, voilà, Le good morning, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi tous les jours. C'est très bien. Euh... OK. Alors ensuite j'ai vu que ce qui était bien c'est que vous utilisez aussi un petit peu toutes les fonctionnalités. Par exemple là vous avez mis le lien. Euh, vous avez mis un arrobase aussi. Voilà vous avez mis le arrobase autour du regard, les mentions. Donc ça c'est très bien. Euh, ici aussi l'arrobase. Vous avez même mis. Alors j'arrive pas à lire mais je pense que c'est un hashtag de localisation. Ça c'est très bien. Voilà, il faut utiliser toutes les fonctionnalités d'Instagram en story. C'est ce qu'il y a de mieux. N'hésitez pas à faire des sondages, à poser des questions à votre communauté. Voilà, ça, c'est important. Euh, au niveau de la fréquence des stories, voilà, minimum 3-4 par jour. Par jour travaillé, hein, évidemment, mais minimum euh, 3-4. Donc, je vous ai donné déjà un petit peu hein, ce que vous pouvez dire. Vous pouvez jouer sur l'humour, montrer votre visage, etc. Donc euh, voilà, vous pouvez aussi mettre des avant-après hein, en story, il n'y a, a pas de problème. Euh, vous pouvez les mettre en story et dans le feed. Pour moi, c'est important quand même que vos avant-après apparaissent dans le feed. Euh, si les photos sont belles, bien réussies et tout, il faut vraiment le mettre dans le feed parce que c'est votre vitrine. Hein. Le feed, toute cette partie-là, c'est vraiment votre vitrine. Donc on pense vraiment euh, à mettre vos avant-après dedans. Euh... Donc, voilà pour, euh, pour les stories. J'avais une dernière remarque sur ce post, Botem. Alors, c'est une petite remarque que je fais entre vous et moi. Euh, je pense que vous avez fait une petite erreur parce que vous voyez ici, on n'a pas les mêmes couleurs que là. Je ne sais pas si vous voyez bien sur l'écran, mais faire attention, vous pouvez toujours euh, penser bien à, à, à relire en fait votre, votre post avant la publication. Je sais que souvent, vous relisez les textes, vous faites attention aux fautes d'orthographe, mais faites aussi attention aux visuels. Euh, voilà, pour avoir, parce que là, voilà, ces couleurs-là sont quand même beaucoup plus jolies que celle-ci. Et malheureusement, celle-ci est en premier. Hein. Donc, euh, voilà, faites attention à ça. C'était un petit euh, un petit point, euh, pas forcément euh, primordial, mais euh, on est dans le détail. Hein, on est vraiment dans le détail. Euh, ok, et eh bien écoutez, euh, pour Botem, on a fait le tour. Euh, <rire> effectivement, c'est... Voilà, on en fait toutes des petites erreurs comme ça. Mais du coup, je préfère vous prévenir. Comme ça, vous savez, vous pourrez faire attention pour les prochaines fois. Euh, J'espère que ça a été assez instructif pour vous, Tiffany. Euh, et on va passer maintenant euh, donc à l'analyse du, du profil de Noémie. Allez, c'est parti. On y va. Alors, voici le compte de Noémie. Alors... Euh, on, va par, on, va, on va procéder de la même manière. On va commencer par la bio, donc toute cette partie-là. Et puis après, on étudiera le feed, euh, les légendes, les hashtags et enfin les stories. Alors, dans un premier temps, donc, vous voyez bien, hein, vous me dites hein, si vous ne voyez pas bien. Voilà. Euh, donc, d'abord, la photo. Alors, c'est une belle, une belle image de profil. Je ne sais pas aussi si, Noémie, vous avez fait appel à un graphiste pour, pour l'identité visuelle ou pas. Mais c'est vrai que c'est sympa. J'aime bien. J'ai juste une question pour vous, Noémie. Moi, personnellement, j'ai pas compris si votre logo, c'était celui-ci. On ne voit pas. J'ai pas compris si votre logo, c'était celui-ci. Ou celui qui est dans la photo de profil. Euh, Celui-ci. Euh, je pense qu'il faudrait euh, harmoniser, hein, mettre le même partout. À moins que ce soit une déclinaison. Mais encore, c'est vraiment pas le même. Vous hein. voyez ici, vous avez mis celui-là, ici celui-là. Je ne sais pas lequel vous préférez. Je, moi, je trouve que les deux sont bien. Euh, mais je pense que vous, deviez, vous devriez mettre le même euh, aux deux endroits. Euh, oui, en effet, c'est une graphiste pour le logo. D'accord. Oui, j'ai vu que vous aviez déménagé, Noémie. J'ai vu et on a aussi également remarqué que voilà vous aviez changé de stratégie. Euh, donc, c'est vrai que nous, on s'est basé sur la nouvelle stratégie. Euh, on n'a pas trop regardé, avec ma collègue Carla, on n'a pas trop regardé ce que vous faisiez avant. On s'est dit, voilà, on, on voit qu'elle a voulu changer de stratégie. Donc, on va étudier vraiment euh, cette nouvelle stratégie. Euh, d'accord la photo de profil va être modifiée avec une photo de vous Et eh bien c'est très bien parce que comme je disais tout à l'heure Vos clientes elles aiment voir votre, vie, votre visage Donc si vous avez une photo professionnelle Une belle photo de, de vous C'est super hein. Ça ou le logo c'est vraiment les deux choses que je recommande euh, Donc euh, d'accord donc, très bien euh, Très bien Noémie, Vous préférez le deuxième Donc vous préférez euh, celui qui est dans Linktree Celui là C'est ça si j'ai bien compris c'est vrai qu'il est il est beau, il est est beau, très beau, il est très bien. Je vois que vous l'avez mis en plus dans vos publications. Donc, donc vraiment, c'est bien. Il est très joli. Euh, ça, c'était pour le logo. Euh, le nom d'utilisateur, donc Noémie Beauty Studio, pareil, c'est très bien. Hein. Euh, on a le mot beauty, le mot studio qui est très utilisé aussi dans notre domaine. Et puis, votre prénom, donc euh, euh, c'est très bien, c'est facile à retrouver. Euh, alors, par contre, ça voilà, ça c'est votre nom. Moi je vous conseille un petit changement. Euh... Oui, tout à fait, ok, d'accord, donc c'était bien l'autre. Il est très bien hein, le logo euh, celui-ci. Donc, ici, je vous conseille de mettre plutôt euh, à cet endroit-là, de mettre spécialisé dans la beauté du regard, Saint-Clair-du-Rhône. Et ensuite, comme ça, vous n'avez plus qu'à mettre, vous pouvez enlever cette ligne-là, vu qu'elle sera passée ici. Et vous mettez extension et de cils, épilation fil, blanchiment dentaire, réserve ton rendez-vous. Tout ça, c'est très bien. Mais voilà, moi, je supprimerai cette partie-là et je la remplacerai par ça, par spécialiser dans la beauté du regard. J'espère que vous m'avez bien compris. <rire> je ne sais pas si c'est très clair. Des fois, c'est difficile à expliquer. Euh, mais voilà, l'idée, c'est que votre nom se soit plutôt spécialisé dans la beauté du regard. Parce qu'on va tout de suite comprendre quel domaine d'activité, quel secteur. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant. Euh... Ok, donc au niveau de la description, tout le reste, hein, je vous disais que c'est très bien, hein. si vous mettez juste extension heureusement de cils, épilation au fil, blanchiment dentaire, réserve ton rendez-vous, donc c'est le call to action qui est très bien, hein. euh, réserve ton rendez-vous très bien, et donc quand on clique sur votre lien, on arrive ici, alors moi j'ai une remarque par rapport à ici, donc euh, par contre voilà ça c'est très bien, prendre rendez-vous ici, donner votre avis, c'est très bien d'avoir mis un bouton euh, qui leur permet de donner un avis, donc ça c'est vraiment bien. Euh, mais alors, moi, ma question pour vous, Noémie, c'est j'ai pas l'impression que ce, ce, cette couleur là soit la même qu'ici. Alors, je sais pas si vous, du coup, si vous avez utilisé le code couleur ou si vous avez euh, euh, simplement essayé de faire un petit peu à l'œil. Euh, même voilà, ici on voit aussi que entre ce, cette couleur là, celle-ci et celle-ci, on voit que c'est pas la même. Euh, donc, voilà, je vous conseillerais un petit peu d'uniformiser tout ça. Je ne sais pas si votre graphiste vous a donné des codes couleurs bien spécifiques. Euh, si c'est le cas, je pourrais toujours vous montrer comment, euh, comment choisir la couleur sur Canva, par exemple. Mais voilà, pareil, il faut essayer d'uniformiser les couleurs. Euh, par contre, voilà, le lien Linktree, c'est très bien. Euh, vraiment rien à dire à ce niveau-là, si ce n'est au niveau de la couleur. Euh, Ensuite, donc pour la, tout ce qui est description, c'est bon. Pour ce qui est à la une, bah vraiment euh, très beau travail. Hein. Je ne sais pas si c'est euh, si c'est votre graphiste qui vous a fait les pictos ou si c'est vous qui l'avez fait sur Canva directement. Mais très beau travail. Euh, je peux vous donner le même conseil ici de mettre lash lift. Et encore que vous, il y a quand même écrit rehaussement de cils entier ici. Donc, ce pas forcément nécessaire de, de mettre Lashlift lift, euh, d'avoir tout lisible ici. Mais vraiment, voilà, pour la une, euh, j'ai rien à dire. Les catégories sont bien avant, après, pause mixte, si à cils euh, La personne qui vient sur votre compte, euh, voilà, elle vient pour un rehaussement. Elle sait tout de suite où regarder pour voir vos résultats. Donc, vraiment, votre, votre une est, est vraiment très bien. Euh, en ce qui concerne les contenus à la une, alors... C'est vrai que là, voilà, j'avais peut-être une remarque. Alors, je vais cliquer dessus Est-ce que ça marche. Voilà. Alors, il faut que je trouve pour que ce soit cohérent. Donc, ça, c'était votre ancienne identité, j'ai bien compris. On va aller un petit peu plus loin. Alors, ça, c'est très joli. Ça, c'est vraiment très beau. On a vu ça avec ma collègue Carla. C'est vraiment c'est vraiment joli. Bravo. Euh... Mais voilà, Alors, pour ce genre de visuel surtout, euh, je vous conseille, c'est déjà fini. Quand vous mettez voilà, le après ou le avant dans un rond comme ça, vous pouvez mettre un contour autour du rond. Parce que sinon, ça surcharge un petit peu euh, le visuel. J'en ai vu d'autres tout à l'heure, donc je vais pouvoir regarder. Ça, ça surcharge un petit peu. Hein. Quand on a deux photos superposées comme ça, il faut faire attention à ce que voilà ce ne soit pas trop chargé. Euh, et je pense que, évidemment je pu en trouver, je pense que de mettre un contour blanc ou, ou beige autour de la photo avant qui est dans le rond, voilà par exemple ici, autour du rond là, mettre un contour blanc, beige, peu importe, mais voilà ça va permettre de donner un petit peu de contraste, euh, de donner un petit peu de contraste et du coup euh, voilà d'être moins chargé, d'être moins lourd visuellement. Euh, voilà pour euh, la une Sinon je crois que c'est tout hein. Ah oui, ne, ne superposez pas plus de deux photos euh, Des fois je vois que voilà, euh, Vous avez mis votre photo de fond euh, Vous avez le après dessus Et encore une troisième photo Moi je vous conseille de ne pas superposer plus de deux photos Sur une story voilà. Après vous pouvez toujours faire une deuxième story euh, Si vous voulez mettre d'autres photos C'est toujours mieux que de superposer trop de choses Après on a trop d'informations dans un même visuel Et on s'y perd un peu donc, voilà, deux, deux photos max sur, euh, sur une story. Voilà, pour à la une. Euh, sinon, voilà comme je le disais, sinon, c'est très bien organisé, très joli. Euh, en ce qui concerne le feed, alors, les points positifs, d'abord. <rire> euh, vous avez des photos de vos réalisations euh, dans le feed. Donc, ça, c'est très bien. On voit voilà, de près, euh, de loin, vous pensez à varier les prises de vue, c'est très bien. Vos prises de vue sont jolies aussi. Hein voilà, vous avant-après euh, euh, sont sous le même angle, donc on peut vraiment voir la qualité du travail. Euh, voilà, vos photos sont vraiment top. Euh, voilà, c'est très bien, ça c'est un bon point. Euh, ça aussi, alors ce genre de poste, c'est aussi euh, po très positif. Euh, je trouve que c'est très positif. Comme je vous disais tout à l'heure, on a de la valeur ajoutée. Euh, on va donner des astuces, des conseils à, à nos clientes. Là, par exemple, euh, avant la pose d'extension, voilà, bien se démaquiller, ne pas utiliser de produits à base d'huile. Donner des conseils, déjà, ça va vous faciliter la vie à vous, parce que vos clientes vont venir déjà prêtes <rire> en institut. Euh, mais ça donne aussi de la valeur ajoutée. Ça montre votre expertise, ça montre votre savoir-faire. Vous pouvez imaginer la même chose pour euh, l'aftercare hein. aftercare extension de cils, euh, voilà, le shampoing. C'est, voilà, c'est très bien de donner aussi euh, de la valeur ajoutée sur vos postes comme ça. Euh, et ensuite, voilà, notre point positif, c'est qu'on voit quand même qu'il y a de la cohérence. Euh, la typographie est, est toujours la même. Ça, voilà, ça, c'est très bien. Alors, par contre, il y a juste la petite chose au niveau des couleurs hein, qui ne sont pas toujours pareilles. Ça, je vous conseille d'uniformiser euh, euh, dès que possible, hein, euh. Mais, mais sinon, euh, voilà on voit quand même que les typographies sont toujours les mêmes, les formes, euh, la façon de créer. Hein, on voit qu'il là, il y a le petit, le petit logo et ensuite euh, le texte. Ici, c'est pareil, le petit logo et le texte. Donc ça, c'est bien. Euh, petit point euh, bon, à améliorer, je vois que vous avez commencé les réels, notamment avec celui-là. Alors celui-là, j'avoue que j'étais un petit peu déçue euh, de ne pas voir l'aménagement de la pièce euh, après. J'ai bien compris pourquoi, hein, peut-être que ce n'était pas encore organisé, aménagé, etc. Mais voilà, je vous donne un petit peu mon avis. Voilà, je m'attendais à voir voilà, euh, les meubles, la table et tout. Bon, ce pas très grave. Mais ce que je voulais vous dire, c'est euh, pareil, hein, de développer un petit peu les réels, de continuer à en faire et de les développer. Euh, pour ça, vous pouvez vraiment vous inspirer de tout ce que vous voyez, que ce soit sur Instagram et sur TikTok. Et puis après, y mettre votre petite touche personnelle. Hein, C'est ça, ça le but. Euh, donc voilà, développer un petit peu les réels pour vous, euh, Noémie. Ah euh, oui, vous pouvez aussi diversifier vos publications euh, en faisant des carousels, par exemple. Euh, votre prochain carrousel, j'imagine très bien. Euh, euh, quelle est la différence entre s'il et volume russe alors c'est vrai que pour vous en tant que en tant que technicienne la, la différence doit être évidente euh, mais pour des personnes un peu plus un peu plus novices qui ne connaissent pas qui aimeraient des extensions mais qui savent pas du tout c'est quoi la différence ben vous pouvez très bien faire un poste où vous posez la question quelle est la différence entre s'il euh, et volume russe dans la première slide et ensuite vous faites un carousel où vous expliquez un petit peu la différence euh, ça, ça va aussi montrer un petit peu de, de, que vous savez de quoi vous parlez, que vous, que vous êtes de bons conseils. Ça va voilà, de, vous donner de, de la légitimité en tant que technicienne. Euh, et puis, ça va diversifier simplement vos, vos publications. Hein. Euh, J'imagine, voilà des fois, ce n'est pas toujours facile de faire des belles photos. Euh, voilà, donc, à la place, vous pouvez mettre ce genre de poste, expliquer un petit peu les, les prestations que vous proposez euh, en carrousel, C'est toujours bien. Euh, voilà pour le feed. On va passer un petit peu aux légendes. Alors, c'est vrai que les légendes... Euh... <rire> Alors, celle-là, elle, elle est sympa, hein, parce que vous vous proposez de l'interaction, des bonnes élèves parmi vous qui respectent toujours ça. C'est euh... Like si tu te reconnais. Voilà, Là, vous, vous incitez à l'interaction, donc c'est quelque chose de positif, c'est très bien. Euh... Mais j'avais vu, voilà, quelque chose où vous pouvez vous améliorer, par exemple... Euh, sur ce poste là, Goodbye mascara et le lash extension. Euh, moi j'aurais aimé savoir pourquoi euh, pourquoi euh, on n'a plus besoin de mascara quand on met des extensions. Pareil, c'est quelque chose qui peut vous paraître très logique à vous, technicienne, mais pour vos clientes, c'est peut-être pas le cas. Euh, donc euh, pensez toujours, euh, mettez-vous toujours à la place de vos clientes. Euh, voilà, comme si vous n'y connaissez rien en fait. Euh, et expliquer, voilà, en quoi en quoi les extensions de cils euh, euh, remplacent le mascara. Ça aurait été intéressant. Sachez en tout cas que les légendes sont toujours modifiables. Hein. Vous pouvez toujours aller le faire. Voilà. Euh, donc, voilà, essayez toujours un petit peu de travailler un petit peu plus vos légendes. Euh, de mettre des choses... Euh, de... En fait, l'idée, c'est de montrer votre expertise. Hein. Je l'ai déjà dit, mais c'est important aussi. Euh, voilà. Ok. Au niveau des hashtags, donc ce qui est bien, c'est que vous diversifiez les hashtags selon le thème de vos posts. Donc ça, c'est un bon point. Euh, mais alors attention, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours compris avec ma collègue. On a regardé un petit peu. Et c'est vrai qu'au niveau des hashtags de localisation, donc là, on est au Rhône-Alpes. Très bien. J'ai cru comprendre que c'était euh, voilà, dans, dans les coins de Lyon où vous étiez. Donc voilà, très bien. Mais on a vu aussi d'autres hashtags. Je ne sais plus où. Vienne. Voilà. Là, je pas compris pourquoi on a un hashtag Vienne. Euh, J'avais aussi trouvé... J'avais aussi trouvé un hashtag le Havre. <rire> mais je sais que pour... Je suis en train de lire vos, vos commentaires hein, en même temps. C'est vrai que pour vous, c'est logique et je m'en doute. Mais voilà, il faut toujours réfléchir comme une cliente, en fait. Hein. Mais voilà, du coup, c'est vrai qu'on voilà, n'a on pas trop compris euh, les hashtags de localisation. Pourquoi il y en avait... Euh... De différentes ma de di à différents endroits alors peut-être qu'il y a une raison hein, euh, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on s'est posé la question euh, donc en tout cas si ce n'était pas, si pas voulu euh, faites attention à ça euh, voilà pour les, pour les légendes et les hashtags hein, sinon voilà c'est très bien euh, on va passer aux stories alors vous avez mis une story aujourd'hui j'ai vu, très bien voilà, ça c'est un exemple de, de, de story euh, de bonjour vraiment génial. Euh, on a une belle photo qui fait penser au printemps, on a votre logo, vous annoncez que c'est le printemps, vous rappelez à vos filles. Ah, c'est bête, mais le matin, une fille qui va regarder votre story, eh ben, c'est peut-être vous qui allez lui rappeler que c'est le printemps aujourd'hui. Peut-être qu'elle avait, qu avait oublié. Euh, ah d'accord, vous avez déménagé. Avant vous étiez en Normandie, maintenant en Isère. D'accord, à 20 minutes de chez vous. D'accord, ok. Bon, bah très bien, il y, y a une bonne raison. C'était juste qu'on s'était posé la question, donc pas de souci. Euh, du coup, pour la story, voilà, très bien. Euh, en plus, vous avez, mis, euh, une, vous avez posé une question, comment s'est passé votre week-end Alors ça, c'est génial aussi, hein, parce que euh, vous proposez de l'interaction à vos filles. Euh, donc, c'est génial. Vraiment, bonne story. Euh, vous pouvez continuer aujourd'hui en mettant, par exemple... Euh, euh, ce que vous avez à faire vos rendez-vous. Si vous utilisez Canva, vous pouvez très bien aller sur Canva, mettre en mode en mot clé to do list ou quelque chose dans, dans le même genre et vous allez trouver un, un, un beau visuel que vous aurez que à, à personnaliser avec vos couleurs, vos typographies et, et votre texte. Et voilà, vous pouvez mettre voilà, aujourd'hui rendez-vous extension à 10 à, il est déjà midi mais à 14 h Voilà, mettre un petit peu tout ça. Vous pouvez mettre vos, vos photos d avant après. Voilà, en tout cas, profitez de cette story qui a très bien commencé pour, euh, pour continuer. Euh, voilà pour, euh, pour Noémie. J'espère que ces conseils vous ont aussi aidé, que voilà, ça, ça vous a permis d'y voir un petit peu plus clair, de savoir dans quelle direction vous pouvez vous, euh, vous diriger. Et puis, ben, on va tout doucement passer à notre dernière, à notre dernière volontaire pour cette analyse. C'est Beauty Melek. Alors, j'espère qu'elle est toujours avec nous, <rire> Melec. Euh, donc voilà, on est ici sur son profil. On va euh, procéder de la même manière que pour euh, que pour Noémie et Tiffaine. Donc, on commence, on y va, c'est parti. Alors, votre logo, euh, très bien, j'ai rien à redire. Très lisible, les couleurs, c'est féminin, c'est joli. Euh, au niveau de votre nom d'utilisateur beauty melek c'est pareil hein, beauty donc euh, c'est un mot clé très important dans notre domaine melek votre prénom donc c'est très bien euh, votre nom aussi c'est très bien euh, vous avez remis beauty melek pour moi c'est vraiment très bien euh, beauté cosmétique et soins donc euh, comme, euh, comme euh, Stéphane qui avait mis aussi beauté, cosmétique et soins. D'ailleurs, je ne sais pas si... Ah, bah, vous pouvez le rajouter, Noémie aussi, hein beauté, cosmétique et soins. <rire> Donc, voilà. Ok, qui est toujours là. Je vous en prie, Noémie, c'est normal. Je suis là pour ça. Si vous avez d'autres questions, vous voulez me poser en message privé par la suite, il n'y a pas de problème. Euh, là, je m'adresse euh, aux trois volontaires, mais également à toutes les autres qui, qui m'écoutent en ce moment. Euh, je suis là pour répondre à vos questions en euh, euh, message. Euh... Donc, on était là. Donc, beauté, cosmétique et soins, ça, c'est quelque chose que Noémie peut rajouter, par exemple. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la description euh... C'est vraiment... Elle est très bien. Elle est très bien. Je vois que vous êtes à deux endroits différents selon les jours de la semaine. Donc, c'est bien de, de le mentionner. Euh, c'est vraiment un tout petit détail, mais... Voilà, pour voir, je trouve que c'est pas forcément très joli comme mot. Vous pouvez mettre plutôt « consulter les prestations et les tarifs ». C'est vraiment un petit détail, hein, mais euh, tant qu'à faire, tant que je suis là, euh, je vous le donne. Euh, voilà. Euh, on va aussi cliquer sur votre lien. Mais de mémoire, euh, c'était très bien aussi. Alors, si Internet veut bien, oui, c'est bon. Euh, voilà, donc, votre logo. Alors, je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose ici pour qu'on le voit vraiment en entier. Essayez de redimensionner euh, euh, votre logo pour qu'on voit ici Beauty Melec en entier. Ou alors, mettre comme vous avez déjà votre logo ici, vous pouvez très bien, à cet endroit-là, mettre une photo, euh, voilà, de... Euh, alors, à ce que j'ai compris, vous êtes à deux endroits différents, mais voilà, faire une photo, euh, pas de votre institut, mais votre espace de travail, euh, ça pourrait être sympa. Euh... Donc voilà, très bien, on a toutes les informations, euh, les épilations, enfin franchement, euh, voilà, on a tout. Les forfaits, les épilations, les soins visage, la lumière pulsée. Non, bah, c'est très bien. Le à propos, voilà, on a aussi la map, les horaires d'ouverture, le, le, les informations de contact. C'est très bien. Euh, vous êtes de plus en plus nombreuses à bien utiliser ces liens-là, donc euh, vraiment, euh, c'est bien. Ça facilite la navigation de vos utilisateurs, hein, sachez-le. Euh, ensuite, donc on va passer également euh, à la une. Alors, la une, ce sera un peu le même conseil que pour euh, Botem hein, Essayez d'uniformiser tout ça. Euh, vous pouvez aussi prendre exemple sur Noémie, parce que ce qui a été fait est très joli. Euh, donc, euh, donc, voilà. Simplement mettre des petits pictos euh, euh, qui parlent un petit peu, qui, qui disent de quoi vous allez parler un petit peu dans, dans, ce, dans cette une. Euh, J'avais aussi une question pour vous, Melec. Euh, on a bro lift et Bro's Lift. Alors je ne sais pas s'il euh, si y a une différence ou quoi. S'il n'y en a pas, euh, vous devriez réunir les deux. Euh, parce que voilà, ça porte un peu à confusion. On, en fait, on se pose la question. Mieux vaut éviter qu'on se pose la question. Alors euh, si vous pouvez réunir les deux. Ou alors me dire voilà, pourquoi il pourquoi y a deux de une différente pour le bro lift. Mais euh, voilà, en tout cas, c'est vrai qu'on se pose la question. Euh, je pense aussi que vous pouvez, genre je, pense, je pense que c'est un oubli, mais voilà, vous pouvez hein, mettre euh, un espace après teinture, entre teinture et sourcil, euh, blanchiment américain, euh, comme la photo parle bien, et je pense que si vous faites un picto, ça va bien parler aussi, vous pouvez aussi mettre blanchiment en entier, euh, on, on, va, on va pouvoir lire blanchiment et on comprendra bien de quoi il s'agit. Euh, réhaussement, vous pouvez mettre lash lift, c'est comme vous voulez. Ça dépendra aussi de votre, de votre picto, s'il est bien compréhensible ou pas. Si vous écrivez dans le picto, c'est possible aussi. Et puis voilà, donc n'oubliez pas de mettre les petits espaces, épilation visage aussi, blanchiment américain, teinture sourcil, ça vous pouvez. Il n'y a pas de problème. Euh, voilà pour, euh, pour euh, la une. Euh, au niveau du contenu, j'ai pas... C'est... Voilà, c'est joli. Je ne sais pas si c'est vos photos ou si c'est des photos euh, que vous avez prises quelque part. Si c'est des photos que vous avez prises quelque part, attention, il euh, y a des droits à l'image, il y a des droits d'auteur. Vous ne pouvez pas prendre... Et ça, je le signale à toutes celles qui nous écoutent parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Vous ne pouvez pas... Je vais vous regarder, les filles, je vais vous regarder. Vous ne pouvez pas utiliser des photos si vous n'avez pas les autorisations. Il faut avoir euh, un droit à l'image. Euh, les photos sur Google, certaines sont libres de droits que vous pouvez utiliser, d'autres non. Dans le doute, on ne prend pas les photos Google. Euh, si vous voulez, je, pouvais, je pourrais vous recommander euh, certains sites où on a des banques d'images gratuites. Euh, je pense notamment à Freepik, Pixels. il y, y en a beaucoup. Euh, si vous êtes intéressé, je pourrais vous faire une petite liste. Mais vraiment, euh, on évite de prendre des photos euh, n'importe où. Euh, simplement parce que ça peut vous retomber dessus, en fait. si Moi, je dis ça, c'est vraiment pour vous protéger. Ça peut vous retomber dessus. Euh, on peut vous faire un, un procès hein, pour, pour des, des, des images qui ne sont pas les vôtres et que vous utilisez à but commercial. Attention, à but commercial. Mais bon, c'est le cas généralement. Donc, on fait très attention à ça. Mieux vaut euh, faire vos photos à vous, même si elles sont pas parfaites, même si elles ne font pas le même effet, mieux vaut faire vos photos à vous euh, que d'aller euh, prendre des photos euh, par-ci par-là où on ne sait pas en fait si vous avez le droit vous risquez des choses vous risquez voilà, vous risquez quand même de payer une amende, des choses comme ça on veut éviter donc moi je vous donnerai, euh, si ça vous intéresse je vous donnerai une petite liste des, euh, de ce que vous pouvez faire euh, de, où est des sites où vous pouvez prendre les photos sans aucun risque mais voilà, faites attention à ça euh, je repasse sur l'écran, c'est reparti donc euh, voilà, ça c'était la première chose. Euh, au niveau du feed, donc ce qui est bien euh, chez Melex, c'est qu'on voit vraiment ses résultats. Hein, elle, elle, elle montre beaucoup son travail, ce qu'elle fait. Je pense notamment ici, voilà, on a un make-up euh, qui, qui métamorphose le visage de la cliente. C'est vraiment magnifique. Euh, mais voilà, euh, c'est très bien de montrer autant, autant vos, vos résultats. Comme je le disais tout à l'heure, c'est ce qui doit vraiment prédominer dans votre feed. Donc, c'est très bien. Euh, moi, j'aurais juste une petite remarque. Euh, là, c'est dommage que vous ayez posté les trois à la suite. Il faut penser aussi à l'harmonie de votre feed. Il faut que, de manière générale, quand on arrive dessus, tout soit harmonieux, tout soit joli. C'est dommage qu'on ait les trois photos euh, de la personne, de la même personne. Soit vous, Moi, ce que je vous conseille, c'est soit vous faites un carrousel avec ces trois photos. Vous faites un carrousel, donc sur le même, la même publication. Euh, soit euh, vous postez une photo et puis 2-3 mois après vous en postez, postez l'autre ça c'est bien aussi ça, voilà, ça vous permet à vous de euh, peut-être d'avoir moins de, de photos à faire euh, au quotidien euh, d'économiser du temps donc euh, vous pouvez faire ça aussi hein, c'est pas un problème, je vois que vous l'avez refait là aussi là c'est pareil, euh, j'ai l'impression que c'est la même cliente, vous pouvez très bien poster d'abord cette photo et puis un deux mois plus tard cette photo il n'y aura, aura pas de problème et vous, ça vous fera gagner du temps. Euh, petite chose que j'ai vue aussi. Alors, c'est vrai que vous avez à chaque fois une petite citation comme ça. C'est bien, hein on le voit souvent. C'est très bien de mettre des petites citations. Ça aère un petit peu le feed. Mais voilà, je vois qu'ici, c'était une autre typographie. Euh, essayez de, voilà, de simplement choisir ce que vous préférez et de vous y tenir. Euh, Qu'on est, euh, est tout le temps la même chose. Euh, voilà, pour que, pour que les filles qui veulent vraiment voir la citation, bah, euh, c'est leur œil qui la trouve avant de, de lire. Euh, donc, voilà. Euh, je voulais également, voilà, surtout pour ce genre de poste, vous mettre en garde par rapport au format. Ça aussi, hein, c'est pour tout le monde, parce que j'ai vu beaucoup de, beaucoup de personnes qui, qui font l'erreur. Faites attention au format. Alors, pour les réels, donc pour ce qui est vidéo, on est sur un format... 1080 pixels par 1920 pixels ça aussi je pourrais vous faire des petites fiches euh, si vous voulez mais ça donc pour les vidéos c'est 1080 par 1920 et c'est en fait que vos que vos photos et vidéos aient ce format là pour vous dire hein, c'est simplement le format que vous avez quand vous allez sur vidéo dans votre téléphone ça ce qu'on voit à l'écran c'est le format réel donc, vous n'avez pas besoin d'aller chercher midi à 14 h Quand vous filmez quelque chose, dites-vous que c'est déjà dans le format des réels. Ça, c'est une chose. Euh, pour les réels, mais il y a aussi... Voilà. pour euh, Mais sur l'ordinateur, on aura plus de mal à voir. Mais pour les postes aussi, il y a un format. Hein. Euh, et pour les postes, donc le format, c'est carré. Donc, 1080 par 1080. Ou 1080 par 1350. Bon, c'est assez technique. Euh, mais en tout cas, vous pouvez mettre ces informations-là quand vous créez euh, un visuel sur Canva. Donc, euh, vous pouvez toujours aller chercher sur Google si vous vous rappelez plus de, des chiffres que j'ai donnés. Mais c'est important de respecter les formats. Ça va éviter justement, vous voyez, ces bandes noires qu'on a sur les côtés-là. Donc, euh, voilà, ça va donner tout de suite un peu plus de professionnalisme. C'est des détails, hein, euh, mais voilà, c'est pour que vous ayez un feed vraiment harmonieux. Euh, alors, ensuite, on va passer euh, aux légendes. On a bien regardé le feed. Alors, les légendes, c'est vrai que Mélec, vous en manquez un petit peu. Euh, il faut bien penser à toujours, comme je disais tout à l'heure, toujours mettre quelque chose. Brolift, voilà, vous pouvez expliquer simplement ce que c'est le brolift. Euh, comme on, on disait tout à l'heure avec Noémie, hein, c'est vrai que vous avez, pour vous, vous savez ce que c'est, c'est logique, vous n'y pensez même pas, mais vos clientes ne savent peut-être pas. Donc voilà, beau lift, qu'est-ce que c'est le gros lift Voilà, un, un rehaussement euh, non invasif, des sourcils. Bon, à vous de voir de faire le texte, c'est vous les experts dans ce domaine. Euh, mais voilà, essayez toujours, toujours, toujours toujours de mettre une petite légende. J'ai dit tout à l'heure, au moins une phrase, quoi. Hein. Même, même sur des postes comme ça. Hein. Même sur des postes comme ça, on met une phrase. Euh, par exemple, là, le, show, le shopping est tellement le remède à tout qu'il devrait être remboursé par la sécurité sociale. Vous pouvez, voilà, mettre. Euh, euh, moi, je suis, je suis une fanat du shopping. des filles et vous, euh, le shopping, c'est tous les jours, toutes les semaines. Vous, voilà. Vous pouvez jouer un petit peu sur la carte de l'humour. Il euh, n'y euh, a aucun problème avec ça. Les hashtags, c'est pareil. Hein, les hashtags, il faut au moins en mettre une dizaine par poste. Euh, et toujours des hashtags qui sont en lien avec, euh, avec euh, le visuel. Hashtag BroLift, euh, hashtag eyebrows on N'hésitez pas à mettre des hashtags... Euh, anglo-saxon aussi, parce que c'est vrai que c'est ce qui est le plus recherché. Mais voilà, toujours mettre des hashtags. Euh, ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure aussi, mais c'est le cas pour toutes les trois. Hein. Vous n'avez pas de localisation euh, sur vos publications. Par exemple, ici, ça devrait être mis, euh, euh, il y a cinq jours, euh, à, euh, à Luxembourg. Je sais plus exactement où vous êtes, êtes placé. Voilà, à Capelle. Voilà, euh, il y a six jours, à Capelle. Il faut, il faut qu'on ait aussi cette... cette euh, information là euh, Voilà. Ensuite, euh, euh, j'avais vu quoi Ouais, vos, vos carousels de avant-après, ça, c'est très bien. Ça, c'est vraiment très bien. On voit aussi que vos photos, elles sont prises sous le même angle de vue. Très important pour bien voir le, le résultat. Euh, ça, c'est très bien. Et voilà, ce qui est intéressant dans votre feed, c'est que vous parlez vraiment... Euh, vous, vous mettez beaucoup euh, vos, vos résultats, donc ça, c'est important. Juste pour ce réel-là, par exemple, je pense que ça, c'est une vidéo qui aurait été beaucoup plus adaptée en story. Euh, c'est vrai qu'en réel, on essaye toujours de présenter de la valeur ajoutée. Euh, là, on aurait bien aimé voir le soin visage. Euh, voilà, simplement. Euh, voilà. Euh, voilà. Donc, pour résumer un petit peu mes likes, moi, je trouve que vous faites des super prestations, des, des super belles photos. Euh, mais je pense que vous devez simplement euh, voilà, recréer une identité autour de ça, définir vos couleurs, vos typographies. Hein, comme je vous disais, surtout euh, voilà, ici et là, définir vos couleurs, vos typographies. Euh, Essayez de vraiment euh, euh, réduire les photos euh, de, de banques d'images ou alors prendre des photos de banque d'images gratuites euh, où, où vous êtes sûr d'avoir le droit d'utiliser les images. Et, euh, et donc voilà mais sinon euh, dans l'ensemble dans l'ensemble hein, les filles sachez que euh, vos trois comptes étaient vraiment euh, très bien euh, moi je sais qu'il y a toujours euh, je suis là pour vous dire ce que vous pouvez améliorer donc forcément il y aura toujours quelque chose euh, il y a toujours quelque chose sur, sur notre compte autour du regard à nous aussi hein, toujours dans un objectif d'évolution euh, et de perfectionnement comme je vous disais c'est jamais parfait mais on cherche à atteindre la perfection euh, très bien, merci pour vos conseils mais je vous en prie Mélec, c'était vraiment un plaisir pour moi de faire ce live euh, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce format, si vous voulez qu'on continue et puis euh, et puis voilà euh, je vais vous annoncer un petit peu les petits cadeaux qu'on va vous offrir alors il va y avoir des cadeaux euh, réservés évidemment à nos trois participantes parce qu'elles ont bien voulu euh, qu'on analyse leur profil en live comme ça. Ça, ça, peut, voilà, ça peut être difficile, vous, vous auriez pu mal prendre ce que je disais. J'espère que ce n'est pas le cas. Hein. Je rappelle que c'est dans un objectif de bienveillance. Mais alors pour nos trois volontaires, on a des cadeaux. Déjà, on a moins 30% sur la formation réseaux sociaux. Alors si, euh, sachez aussi que si vous arrivez à vous mettre d'accord sur la date entre vous trois, on peut faire jusqu'à moins 50% sur la formation réseaux sociaux. Donc, ce serait top. Moi, je serais ravie d'être avec vous, euh, de vous montrer encore plus de choses euh, dans une formation. Euh, et puis, on va aussi vous offrir euh, notre module d'édition de, de contenu. Donc, c'est tout un tas de petites vidéos tutoriels où on vous explique comment utiliser Canva, CapCut, euh, Facetune, plein d'applications euh, qui sont utiles pour les esthéticiennes. Donc ça, c'est cadeau pour vous trois, les filles, pour Noémie. Euh, Botem, donc Tiffen et Melek. Ça c'est cadeau. Et puis pour vous toutes qui nous ont écouté qui, qui avaient suivi ce live tout, tout du long, on a aussi des cadeaux pour vous. D'abord le calendrier des publications si vous souhaitez l'avoir euh, vous pouvez m'envoyer un petit message privé et je vous l'enverrai tout de suite. Donc ça c'est le premier cadeau. Et le deuxième cadeau, c'est que vous profiterez de moins 30% euh, sur le module tutoriel dont je viens de parler. Donc, euh, moins 30% sur le, les tutoriels avec les, toutes les applications CapCut, Canva, Facetune, toutes ces applications-là. Donc, vous pouvez toutes profiter, euh, profiter de ce cadeau euh, avec le code, on a mis quoi LiveRS, L-I-V-E-R-S. Donc, en utilisant ce code promo, euh, vous aurez moins 30% sur ce module. Voilà, les filles, si vous avez besoin de plus d'informations euh, pour euh, ces promotions, ces petits cadeaux, etc., euh, n'hésitez pas à nous écrire un message privé. Euh, voilà. Est-ce que je vous ai tout dit Eh ben oui. et eh ben, moi, je suis je suis là. Je vais vous mettre aussi euh, en story aujourd'hui. Euh, je vais vous laisser la possibilité d'écrire vos questions, si vous avez des questions à propos de ce live. Euh, pour tout le monde, voilà, hein, je répondrai à toutes les questions, et en tout cas, bah, merci beaucoup d'avoir euh, été avec moi, merci encore à Noémie, à Tiffen et à Melek d'avoir bien voulu se prêter au jeu, et puis, bah, je vous dis à très vite, les filles, et puis, gros bisous Ciao, ciao <musique>